Merci de nous rejoindre dans notre émission et votre émission préférée, les Boss Ladies. Show. Ciao! All right. Right. Nous sommes sur Évangile TV et je suis le pasteur grâce à votre hôte sur les Boss les Show. Et comme d'habitude, je ne suis pas toute seule, je suis très, très bien entourée. Mais aujourd'hui, on va commencer par la toute nouvelle. Et je suis fière qu'elle soit sur ce plateau. Voilà, je suis fière de dire que c'est ma fille spirituelle. Et euh, mm, elle est belle. Hein? Un peu trop d'ailleurs. Très oh, chocolaté. On va récupérer... Euh, on va, les lingettes, on va enlever tout ça. Oh! On va effacer. <rire> on va effacer. <rire> enfin, bref, donc, nous avons avec nous Corinda Silva. Bienvenue! Yes. Yes. Merci. Merci! Ça va Merci. Ça va très bien, Pastor. Bienvenue, hein. Merci. Merci pour l'honneur que tu me fais bah, aujourd'hui de, de pouvoir présider cette table avec vous. Amen ah, Quel gros français, c gros c gros c gros français. Mais c'est normal, c'est ma fille, ça, c on ne se reproduit pas euh, dans le vent quoi. Exactement. Les chiens font les chats, les gens, les gens intelligents font les gens intelligents. Amen, Amen. Amen. Non mais vous allez voir, c'est une femme très intelligente, c'est une femme euh, très travailleuse aussi. Ah oui, mm. c'est une vraie boss lady, elle. Hein, mm. ça c'est sûr. Et c'est une femme passionnée de Dieu, remplie du Saint-Esprit, qui sert Amen. le Seigneur dans Amen. la maison de Dieu. C'est vraiment une servante avec vraiment le cœur d'une servante. Et je suis vraiment ravie et contente de l'avoir parmi nous. Amen. Et juste à côté d'elle, on ne la présente plus aujourd'hui. Elle est en chocolat. Et vous savez quoi? Apparemment, <rire> la semaine dernière, elle a envoyé une photo à sa mère. Et sur la photo, en fait, nous étions toutes, euh, nous étions toutes présentes donc, sur la photo. Et et sa mère l'a confondu avec moi. En fait, <rire> sa mère lui a dit « Ah oui, c'est toi, là !» Mais en ah, fait, c'était moi. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai dit ça aussi tout à l'heure. Oui, c'est ça. Euh, Il y a un petit terre. qui est collé, là. Mm. Mm. J'étais déjà shifté. Qu'est-ce que tu lui as fait Voilà, voilà. Donc, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui, comme d'habitude, notre Astrid Quadio. Quadio. Yeah. Je dis vos noms. En tout cas, merci, Pasteur Grasse, pour l'opportunité. Merci à toutes. En tout cas, je suis vraiment contente d'être là. Yes. Et voilà. Ça va se passer. Amen. Ça va être un plaisir aujourd'hui. Et bien sûr, on ne les présente plus. Et aujourd'hui, elles sont assises l'une à côté de l'autre. Dupont, Dupont. Dupont, Dupont. J'ai vais dire Tintin et Milou, mais non. Non, non, non, non, non, non. C'est donc qui Milou? Non. J'sais aussi non, non. Non, on n'est pas non. dans cette. Attends, qu'est-ce que le père qui peut non, il il pas, pas c'est impossible. Tu peux tu pense ça va. Non, OK, ouais. on a avec nous Marie Alexandra. <rires> yes et à côté d'elle nous avons donc Daphné Amber. <rires> Amber pour les intimes non en fait c'est Ambiro mais oui. Amber pour les intimes <rires> voilà. Et bien sûr il y a moi. Yeah. <rires> présente plus le pasteur grâce à ma foi. Amen, amen, amen, Et bien sûr, il y a vous, oui, vous qui yes, êtes connectés Merci. Dans, sur cette émission. <rire> qui l'a regardée Merci. Vous qui nous encouragez parce que vous êtes connectés et que ben vous ne ratez jamais ou presque jamais une, un épisode de Les Bosses et disent, nous vous remercions et nous sommes vraiment ravis et privilégiés de pouvoir euh, partager avec vous ces moments. Lorsque mm -hmm. j'ai pensé en fait à cette émission, c'était pour moi en fait vraiment créer une discussion où on s'apporte des choses, où on s'édifie, où chacune aussi apporte son expérience et bien sûr, tout cela en restant basé sur la parole de Dieu parce que la parole Amen. de Dieu est notre base nous nous construisons autour de la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui nous bâtit nos vies sont bâties sur le roc et vraiment nous ne pouvons pas vous partager autre chose que ce que Dieu fait dans nos vies Amen. alors c'est vrai que pour toutes celles qui regardent cette émission pour la première fois peut-être que tu t'attendais à cliquer sur un lien et que quelqu'un soit en train de t'expliquer comment est-ce que tu fais pour créer un business et ben non Amen. ce n'est pas le cas parce que Lorsque j'ai choisi le nom les Boss Ladies, en fait, euh, c'était pas forcément tout de suite en rapport avec l'entrepreneuriat. C'était surtout parce que j'avais réalisé que au sein de l'Église, j'étais vraiment très active. J'étais voilà et j'aimais être active comme ça pour le Seigneur. Et j'aime j'aime toujours d'ailleurs. Euh, être comme ça pour le Seigneur. Et j'ai constaté que l'une des choses, en fait, l'une des valeurs que je retransmets assez facilement à mes fils spirituels, c'est le service dans la maison de Dieu. Amen. Et, yes. et, et c'est parce que aussi on me l'a transmis. J'ai vraiment été... Euh, on va dire bien, très très bien formé Par le pasteur Yvon Qui est mmh. aussi mon père spirituel yes. Qui m'a formé dans le ministère Et j'ai grandi à ses côtés Et j'ai vu en fait un homme de Dieu vraiment Servir Dieu, en toute humilité Vraiment dans la maison de Dieu Partout où on pouvait le positionner, il était là Et donc le nom Les Boss Ladies est d'abord venu Parce que je me suis dit Waouh, à un moment donné de ma vie J'avais plein de choses, j'avais plein de challenges Mais j'étais partout à la fois J'étais responsable É événementiel et d'ailleurs maintenant c'est ma fille qui a pris le relais <rire> voilà, voilà voilà voilà donc vous voyez hein on se reproduit selon son espèce j'étais responsable oui, oui, oui, oui. du département du pôle événementiel mm -hmm. j'étais responsable de, de département, département, département des, des chantes, chantres. J'avais bien sûr mes propres, ma propre entreprise à côté. Je travaillais aussi à Evangel TV dans la communication. enfin J'étais partout à la fois. Donc voilà, en fait, le fait de servir dans la maison de Dieu, d'être euh, voilà, dans plein de plusieurs départements à la fois, a fait en sorte que... Euh, Assez naturellement, en fait, voilà, j'ai choisi ce nom, les Boss Ladies, parce que cette, les Boss Ladies, ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est mmh. pas pour euh, dire que je suis une bosse. C'est pas vraiment mmh. ça. En tout cas, c'est pas une bosse vis-à-vis de quelqu'un. C'était plutôt mmh. être une bosse vis-à-vis de moi-même, de ma propre vie. Mmh. Parce qu'à un moment donné, j'avais des challenges personnels et même des challenges dans mon foyer. Mais je me disais, mon Dieu, comment je fais, en mmh. fait, pour tenir, pour gérer? Mmh. Et en fait, je me disais, oui, je suis une bosse par rapport à moi-même. Je suis une bosse par rapport à ma destinée. Et tu es aussi une boss lady par rapport à ta destinée, par ah rapport non, à... Oui. Voilà, que yes. tu sois auto-entrepreneur ou pas auto-entrepreneur, entrepreneur ou pas, -entrepreneur, mmh, entrepreneur mm, ou pas mm, tu as mm. créé des entreprises ou pas, une association ou pas, peu importe, l'idée avec les boss lady, c'est que tu deviennes la meilleure version de toi-même yes. et que tu entres dans ta destinée. Yes. Et, et je, je voulais aussi dire que ben, toutes ces choses que j'ai pu faire, que ce soit à la louange... Euh, au pôle événementiel de mon église, je l'ai aussi fait parce que j'ai été vraiment correctement formée, euh, j'ai reçu euh, vraiment, un, un, on va dire, une formation qui était très qui, est, qui était vraiment dans la maison de Dieu et dans les choses simples dans la maison de Dieu c'est grâce au pasteur Yvon qui est mon père spirituel également, qui m'a vraiment bien forgée, j'ai aimé apprendre à ses côtés parce que J'étais vraiment impressionnée par lui, en fait, parce qu'il servait le Seigneur avec un cœur tellement intègre, mmh. tellement humble. Et aujourd'hui, même, il est pasteur de son église. Et avec le pasteur gentil, parfois, on regarde des enseignements et on se rend compte, en fait, que ben, c'est le, le même homme, quoi. Mmh. C'est le même homme et, et, et c'est tellement beau à voir de voir des hommes de Dieu remplis d'humilité. Et donc, moi, s'il y a une chose que je veux transmettre à mes fils, mes fils spirituels, c'est, euh, voilà, servir dans la maison de Dieu. Ah, c'est important, oui, oui. toutes les choses qu'on fait, qu fait, qu fait pour Dieu et avec Dieu. Mm. Mais construire la maison de Dieu aussi, c'est important. Parce qu'à um, à, à une certaine époque, en fait, dans notre église, il y avait peu d'ouvriers dans la maison. Yeah, mm. Il y avait très peu d'ouvriers dans la maison. Et, euh, et moi, j'ai dit euh, une chose à Dieu, c'est que je veux être à l'endroit où on a besoin de moi. Et surtout, je veux faire des fils. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Et ça, on arrive à le faire et c'est vraiment une grâce. Et surtout, quand je vous vois sur ce plateau, ben ça me fait plaisir parce que c'est une grâce. L'autre <rire> jour, à une émission, j'écoutais Stémy Milène qui parlait. Mm -hmm. Et j'étais comme ça, je me dis, waouh. <rire> et j'essaye de me souvenir de quand elle est à l'église, quand mmh. elle a accepté Jésus, il n'y a pas si longtemps que ça. Et tout le processus. Et là, je, je la regarde, je me dis, mais c'est une vraie boss lady. Mmh. Parce qu'elle a, elle a son travail. Et pas des moindres quand même. Mmh. Elle a son travail. Elle est responsable également à l'église d'un GR. Mmh. Et mmh. puis mmh. à chaque événement, elle est en train de servir d'ailleurs avec, avec toi et tout. Yes. C'est juste beau. C'est mmh. beau, non oh. C'est beau, <rire> c'est <top. rire> beau. beau. Oh. OK. Mmh. Le thème du jour. Mmh. les thèmes mmh. dit... Des... Jour, comment vaincre la honte après l'échec Ça, c'est le thème du jour parce que l'objectif de ce thème aujourd'hui, c'est de vous dire que, ne vous inquiétez pas, on est toutes passées par là mm -hmm. et que, en fait, vous allez vaincre, vous allez réussir au nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas un échec. Au mm -hmm. contraire, vous êtes un succès et vous yes. êtes, comme dit souvent notre Père spirituel, l'apôtre, vous êtes le succès de Dieu. Alléluia yes. Vous êtes le succès mm -hmm. de mm -hmm. Dieu. Mm -hmm. Dieu a tout investi mm -hmm. en toi pour que tu réussisses, pour que tu fasses de grandes choses et pour que tout ce que tu fais soit une réussite. Donc, tu es le succès Amen. de Dieu. D'emblée, retient déjà ça. Mm -hmm. yes. Mais un, je crois que c'est Astrid qui a vraiment une très, très belle définition de la honte. Astrid, c'est quoi la honte Alors, la honte, en fait, c'est un sentiment pénible. C'est un sentiment d'infériorité, en fait. C'est un sentiment créé par une situation dans nos vies euh, devant des personnes une situation d'échec qui va nous mmh. créer en fait un sentiment de, mmh. de culpabilité un sentiment pénible un sentiment mmh. désagréable et qui va en fait amener une certaine intimidation mmh. qui va nous amener en fait mmh. à être timide mmh. en fait à être intimidé mmh. mmh. voilà très devant vrai. les personnes mmh. et ça crée aussi un, comme un en fait ça provoque aussi un sentiment d'humiliation oui, d'où ça vient oui. mmh. aussi d'un sentiment d'humiliation mmh. et là en l'occurrence parce qu'on a toujours honte à cause de quelque chose oui, bien sûr on a toujours honte soit de quelque chose qu'on a fait ou même parfois on a honte de qui on est, oui, est mm -hmm. vrai que... on a honte de qui on est peut-être parce qu'on parce que tu t'apprécies pas physiquement on se pas, parce oui. que tu voilà et peut-être parce que, que quand tu, tu te compares aux autres parce qu'il y a aussi un rapport avec les autres oui, oui. Oui, oui. oui, ça. quand tu te compares aux autres ben voilà tu, tu, as, tu as la sensation que tu n'y es pas en fait mm -hmm. que les oui, autres oui, ils ça, ils, oui, ils ont ça tout compris et, ouais ouais mm -hmm. peu... ouais ça, mais oui. aujourd'hui tu vas être délivrée de tout ça. Oh, Amen. In Jesus' name. Yes. Mm. Mais déjà, les filles, je vais vous poser la question. Parce que j'aimerais pas qu'on fasse une émission où on est trop mystérieuse ouais. et mm -hmm. on, on se fait passer pour des filles... Euh, <rire> Parfaites. Parfaites, ouais, on non. a tout réussi. On a, jamais eu... on a tout bon. J'ai pas honte, je suis pas gênée, je n'ai jamais échoué. Je vais mm -hmm. vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà échoué Waouh. Oui. <rire> ah bah oui, hein. Complètement. Ah oui. Ah bah... <rire> Moi... Mais clairement. Voilà. Ouais. Euh, alors il y a une situation bah, qui me vient particulièrement en tête. Euh, C'était mon stage de fin d'études. Il faut savoir que j'avais fait une école de commerce. J'ai eu un parcours très périlleux par rapport à mes camarades déjà. J'ai plein de combats, etc. Enfin, voilà. Et euh, mon stage de fin d'études, euh, pour moi, ça s'est mal passé à la fin, et, euh, parce qu'en fait, voilà, j'étais quelqu'un, j'étais très timide. Mmh. Ça ne se voit pas comme ça. Mais, pas hein. du tout. <rire> non, j'étais vraiment, vraiment très timide, je n'osais pas parler devant les gens, en fait. Mmh. Et si vous voulez, pendant mon stage de fin d'études, j'ai préparé tout un dossier pendant quatre mois et demi. Et au bout de cinq mois, il fallait faire une présentation devant toute l'entreprise, c'est-à-dire mmh. l'entreprise, euh, les différentes entités, donc en France, en Suisse. Et d'ailleurs, la personne à qui je, je préparais le dossier, mmh. la présentation était en Suisse. Mmh. Et c'était sur un logiciel en particulier. Donc, c'était vraiment... Euh, C'est très compliqué quand même, mais en même temps, j'ai appris beaucoup. Mais maintenant, quand il fallait faire la présentation, mmh. ah <rire> j'avais tous mes papiers alignés comme ça, mais j'arrivais pas à parler. Wow. Je n'arrivais pas à parler. C'est-à-dire, j'avais une boule au wow. ventre. Les mots étaient calés ici, mais vraiment. Mm. Et du coup, je me mettais à lire mes papiers et j'étais comme ça. Oh j'étais wow. comme ça. Et j'épluchais tous mes Ça me fait papiers. tellement de la peine mmh. de voir les gens comme ça. Mmh. C est, c est, en fait, c'est tellement... Moi, j'aime pas voir mmh. les gens dans cette situation. Ouais, tu sais. Ça. Quand je les vois et je sens qu'ils sont ouais. tellement stressés. Ouais, même j'ai de la peine pour pague, moi ce jour. T'as envie d'être une autre personne à ce moment. J'avais juste envie de disparaître. De disparaître. Et mmh. du coup, j'avais bah, la personne avec qui j'avais travaillé pendant 5 pendant mois, qui était de l'autre côté, en fait, sur un écran, et qui me regardait, mais qui comprenait pas en fait. mais. Qu'est-ce qui se passe Tu t'attendais pas te... à, à ce que ça se passe comme ça euh... Ou pas bah, autant, je Tu t'attendais pas à perdre autant tes moyens peut-être Je euh... pensais que j'allais dégagner le truc. Ouais, C'est-à-dire pour moi, j'allais ah, à parce aussi. que tu avais révisé et c'est là où c'est parce que tu avais révisé, tu connaissais ton dossier. Je en connaissais fait. mon dossier, mmh. ça faisait 4 mois et demi que voilà, j'étais dessus. Mois. En plus, c'était un sujet que j'aimais beaucoup, ça parlait des réseaux sociaux, comment implémenter un logiciel dans les réseaux sociaux mmh. et c'était même pas moi qui gérais la partie technique, mais c'est là où tu sais on voit la différence entre être quelqu'un d'intelligent mmh. et euh, et avoir en fait euh, bah, de l'audace et du courage parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intelligents mais qui échouent. Okay. Et qui, qui échoue parce qu'ils n'ose juste pas mmh. euh, aller et faire. Moi, j'ai échoué comme ça aussi une fois, hein, mmh. dans le même genre. Mais moi, je je suis, je suis carrément pas partie à l'examen je suis restée à la porte. Oh wow. ah ouais. J'ai pas eu le courage d'entrer tellement j'étais stressée. Oh. Tu comprends Pourtant je connaissais mon dossier, mais j'étais tellement stressée. J'ai fait comme euh, comme une crise d'angoisse et ouais, tout. Et puis j'ai pris le bus, je suis rentrée chez moi. Oh mon Dieu. Wow. Tu vois ah C'est pour dire que tu vois, c'est c'est un esprit en fait. Oui, c'est vraiment esprit, un esprit oui. qui vient pour que tu échoues. C'est oui. pour que tu échoues. Et ça en fait, faut vraiment avoir à un moment donné le courage de te rendre compte que pour vaincre ça, c'est que spirituellement. Quoi. Mmh. Il m'est arrivé la même chose que toi. Euh, une fois, je passais un entretien pour une alternance, pareil dans le milieu de la tech, euh, des de nouvelles technologies et tout ça. Et euh, j'arrive à l'entretien, je me suis préparée, mais je ne m'attends pas à ce que le poste soit aussi technique. Donc, ça te demande de connaître certaines valeurs, certaines définitions, certaines manipulations et tout, que je ne connaissais pas. Et du coup, euh, elle me donne un exercice à faire pendant l'entretien. Mince, alors Ah non, mais... Elle, il y avait une série de dénoncés et tout, il fallait tout comprendre. Et je, elle me dit, ben je vous laisse 15 minutes, je reviens. Et pendant enfin, les 15 minutes, mais je suis... Euh, en fait, ton voilà. cerveau, il est, il est gelé, il bouge plus. vraiment c'est ça. En fait, je font... J'ai répondu à quelques questions, mais je pense que le, le, le plus important de, de l'exercice, je n'ai pas réussi. Et du coup, quand elle revient, elle voit que je suis vraiment paniquée. Je lui dis, mais vous savez, madame, je n'ai pas réussi parce que je connais pas ça. Moi, je suis plus un profil euh, management que technique oui. sur le poste. Oui. Donc, je connais pas. Et elle a été pourtant super compréhensive. Elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, euh, rentrez chez vous avec l'exercice. Vous faites oui. l'exercice et vous me le renvoyez. Et bon, vous savez quoi je vais envoyer un mail en lui disant euh, oubliez ma candidature, wow, euh, man, faites en sorte que, enfin oubliez-moi, mm. euh, je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai vraiment pas. Waouh. Mm. regardez comment le ouais, diable ouais, trempe ouais. les gens. Et c'est ça ouais. en fait. Souvent, vous devez vous dire que euh, les situations d'échec par lesquelles vous passez, c'est pas que vous n'êtes pas, assez, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas assez intelligent, ouais. ou que vous êtes, vous n'êtes pas à la hauteur. Mais en fait, le diable veut utiliser ça en ouais. fait pour clairement détruire votre ça. destinée oui. et vous empêcher d'aspirer à plus mais pendant que tu parlais ouais, parce toi. que tu parlais d'entretien je me souviens de ce que Patricia m'a raconté je crois que je voulais déjà raconté une fois elle a Patricia a une fois passé un entretien pour un emploi <rire> <rire> Ah mon dieu, ça de Patricia, vraiment, mais en fait, Patricia, elle se souvient, je crois que c'est l'apôtre une fois quand il prêchait, il disait oui, quand vous avez l'entretien, c'est déjà fait, c'est déjà à vous et tout, dadada, il suffit de vous présenter. Et en fait, le poste, j'imagine, c'était un poste bilingue. Ouh. Patricia ne parle pas vous on n'a même pas une histoire réelle déjà Attends, vous, vous allez rire, rire. rire. Mais c'est le personnage, aussi. Vous, oui. allez, vous allez rire, je vous assure, ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Et la personne qui l'a vécue, elle existe, c'est une vraie personne. Patricia a passé son entretien. Bon, tout le monde sait ici que Patricia, c'est une fille qui est extrêmement intelligente. Mmh. Mais Patricia ne parle pas un mot d'anglais. Et donc, elle va à son entretien L'entretien se passe super bien, tout va bien. Et là, c'est la partie de l'anglais. Oh, Qu'est-ce qu'elle a fait Et donc, le gars lui dit Voilà en anglais, est-ce que vous parlez anglais Et Patricia dit Oui. Oh, et elle lui dit wow. Ok. Ça, <rire> <'as> pas, Patricia <rire> a tellement d'assurance qu'elle peut te vendre un ciel attends, vert. Attends. Attends. et le mec dit D'accord, on va avoir une conversation. Et le gars commence à dire des choses au début elle fait mm -hmm, mm -hmm. <rire> et quand il faut parler Patricia se met à parler en langue <rire> <rire> <rire> oh, je ne pas ça Patricia avait la conviction certaine qu'elle parle en langue et le seigneur ah, et non, lui non, en face non, il ah, va, ah, il ah, va ah, comprendre non, en non, anglais et donc, elle est long. Elle qui elle se il va me comprendre. Oh, oh how are you? va? Rien de la cache. Elle a vraiment fait ça. Non. non, non. Elle a vraiment fait non, ça, non. ça ah, franchement. Non, riche, non, ça, ça c'est une personne qui n'a pas honte. Non, mais ça, tu vois, ça. Ou oui. ça. How are you? Rebasso, <rire> Re <c> <rire> que... il, il, il, il a fini par lui demander c'est quelle langue. <rire> non, mais ça, ça il lui a dit, mais madame, je ne vous comprends pas. Après, au bout d'un moment, il a dit, bon, enfin, bref. Donc, il a fait une chose parce que il disait, mais je ne comprends pas, vous parlez quelle langue. Et, et, et, et, et, donc, c'est une histoire vraie oh là là. et franchement, il n'y a qu'une Patricia pour avoir l'audace de faire ça. De ça. Mais je crois que c'est un truc que l'apôtre avait dit, hein, que tu vas parler et puis le mec, il va rien oh comprendre. Ah, ah, bon, elle, elle a mais... vraiment interprété ça euh... C'était littéralement. Et donc, elle est partie, elle a testé. Elle s'est rendue compte que le monsieur n'a pas compris. Je suppose qu'elle a payé euh, non, elle a payé le poste, oh bon. c'était bizarre. <rire> enfin bref, franchement, Après, ça c'est euh... il a rigolé ouais, là-bas. <rire> c'était l'anecdote du jour, mm. tellement drôle, franchement. Enfin bref, donc vos situations d'échec. Alors les situations d'échec, moi je pense notamment euh, à, à la période où j'ai où passé mon permis. Euh, et en fait, il faut savoir que j'ai passé mon permis un certain nombre de fois. Sept mmh. fois en tout. <rire> wow. c'est Un chiffre euh, divin. c'est wow. <rire> <7 rire> <fois en rire> Le chiffre de la perfection. <rire> Et tu as conduit par la voie. conduis bien. Hein. Exactement. Elle conduis à la perfection. Voilà. voilà. Ah euh, oh waouh cette fois donc cette ça fois. veut dire que c'est possible c'est possible. possible franchement n'abandonnez pas fois. si justement Juste quelqu'un de... passe par là j'ai envie de dire oui c'est possible ah je l'ai expérimenté mm -hmm. donc je sais de quoi je parle mm, c est, c est, c est. donc en fait quand j'ai okay. euh, okay. j'ai passé j'ai commencé en fait à passer mon permis il faut savoir que je l'ai fait on va dire à ma sortie de de de, de lycée on va dire et j'avais enchaîné une période où justement tout allait bien euh, aucun souci et là, arriver au permis, en fait, bah succession d'échecs. Et je, le sentiment en fait que j'avais au bout de, au bout de la cinquième fois, je me suis dit, mais bah, en fait, je ne vais pas y arriver. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de du fait de parfois on, se, on ne se sent pas forcément intelligent, on se compare par rapport aux autres, on se dit on va pas y arriver. Et là, en fait, c'est des, on va dire, c'est des paroles qu'on peut, qu'on va entendre. Mmh. Et si on fait pas attention, en fait, c'est des paroles qui peuvent nous nous fliger en fait mmh, et je sais que quand je les, les fois où j'arrivais en fait au, au moment de, de l'examen et eh bah ben, j'avais ce, ce sentiment là dont vous, parlez, dont vous parliez tout à l'heure bah en fait on est fligé ouais. c'est mmh, à mmh, dire mmh. que on, on a l'impression en fait qu'on mmh, qu est paralysé, on est paralysé. paralysé oui, voilà qu'on est, qu est plus maître en fait de nos, de, de, bah, de nos propres membres ouais. et, et à et force de complètement et à force de me de, de, de me dire voilà je veux ce permis je vais y arriver je suis allé jusqu'au bout mais wow. c'est vrai qu'à ce moment là et eh ben on a cette sensation de on avance, on avance, mais on a l'impression qu'on ne trouve pas le bout, en fait. Mm -hmm. mm -hmm. C'est euh... ouais, mais, mais, mais heureusement que tu as persévéré, parce que le truc c'est que tu te dis quand même au bout de la sixième fois, je vais peut-être arrêter de passer le grâtre. Tu vas dire, c'est pas pour moi. Ton ton plan. Plan. Voilà. Et puis même, on, on entend aussi, on parle de comparaison, on entend aussi les personnes autour de nous dire, de faire des remarques, euh, ouais, quand ah même, au bout de la cinquième fois, est-ce ouais. que tu vas y arriver C'est ça. Et c'est tout ça, en fait, plus ouais. les paroles qu'on entend, enfin, c'est tout ce qui peut vraiment être bloquant. Ouais. Complètement. Waouh, merci beaucoup. Ça. Donc, du coup, toi, Astrid. Oui, donc moi, je vais raconter une situation plutôt de honte. Mm -hmm. Voilà, donc en fait, j'étais en première année d'études. En fait, il faut savoir que ça se passait vraiment pas bien. J'étais parmi limite les derniers de la classe et tout ça. Et euh, déjà, c'était une situation aussi très gênante pour moi parce que on mmh. était en prépa et du coup, en fait, mmh. même quand on rend les copies, on rend, en fait, c'est toujours ordonné. Mmh. Il y a toujours, okay. en fait, l'ordre. Donc, tu es toujours dernier. En fait, tout le monde voit que tu es dernier. Mmh. Tout le monde wow. voit en que tu es premier aussi. En fait, les copies du, l du meilleur l vers le bas. Voilà, c'est ça. Bon. donc quand, voilà Et euh, donc, c'était en fait un conseil de classe. Et comment ça se passait, les conseils de classe C'est qu'en en fait, tu étais, il y avait une ronde avec tous les profs. Et avec toi au milieu, en fait. Oh, ah, voilà. C'est le C'est le jugement de la reine. Reine. Wow. Wow. Et chacun disait pour lui, tu vois. Wow. Chacun disait. Et du coup, moi, ça se passait ah, mal là, là. partout. Et il mmh. y avait vraiment une matière, c'était sciences de l'ingénieur, vraiment, mmh. que je, que je n'aimais pas. Et le prof aussi, bah je non plus ne... Voilà, il sentait que je n'étais pas faite pour cette matière. Mmh. Et il l'a bien fait savoir. Et c'était en mode, non, mais je ne veux pas d'elle, quoi. Mmh. Dans mon oh, cours. Dieu. Et limite, en fait, tous les, tous les profs rigolé, c'était drôle et tout. Et moi, j'étais, oh là là. Et du coup, à partir de cet instant, toute l'année était difficile. Même mais avec les profs non, mais profs, parce que attends, attends, tu mais, sentais mais, vraiment. Mais, mais c'est même une situation d'humiliation. Ouais, On te met en milieu et ça. en fait, parce que tu es en échec, mm. les, un prof carrément dit non, non, moi je veux pas d'elle. Et tous mm. les autres rient. C'est ça. C'est ouais. grave en fait. Mais la prépa, c'est quand même un... Oui, la prépa, oui, c'est pré pas évident. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et donc après, j'ai même aucun prof qui est venu me voir du genre « Oui, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il faut juste plus travailler. » Qui est venu m'encourager. Mais, mais en fait, après, ça a créé hein. des. Voilà, tu savais que tu allais t'asseoir des blessures. Au ben oui, oui, ça créé était de... oui, ça a été tous blessures. ça Donc, j'ai fini mes deux ans comme ça. Mais euh, après, comme j'ai connu le Seigneur, en fait, euh, juste après, au Amen. milieu de la première année. Amen. Et que là, du coup, j'avais vraiment les, les bonnes bases, en fait, Amen. pour continuer. Amen. Donc, euh, j'ai pu, pu avancer, pu, pu finir. Ouais. Voilà. Bah oui, en là, c'est un succès, cette femme. Gloire à Dieu. Joue, mais courageuse. J'espère que ces mots là te voient. Ah, mais j'attends, j'attends, oui, je vais revenir vers eux. Eh hey. J'ai toujours dit ça. Eh hey. Eh, vrai, hey, va revenir me, me voir. Vous me voir. Ah, mais pas l'élève. On avait dit que… Oui, oui, c'est ça. C'est oui. wow. Amen. Bravo, bravo, bravo. En tout cas, merci truc. beaucoup les filles pour euh, votre apport. En tout cas, aujourd'hui dans ce thème. Et en fait, ce que j'aimerais dire ici, c'est que hum, l'échec, en fait, va avoir deux forces ou deux, deux aspects, en fait, mm -hmm. dans la vie d'une personne. Oui. Parce qu'on passe tous par l'échec à un moment donné de notre vie Bien sûr. Mm -hmm. et il n'y a pas que l'échec professionnel ou l'échec des études. Là, on a parlé d'échec en, en lien avec les études, la mm -hmm. profession, le permis de conduire. Ouais. Mais il y a aussi l'échec relationnel, il oui. y a aussi ça. Il mm -hmm. euh, Je pense en l'occurrence à, à, à, à toutes les personnes qui, qui passent par le divorce, c'est aussi un échec et c'est un échec difficile mm -hmm. parce que... ben. <rire> Quand tu te maries, tu ne penses pas au divorce, en fait. Tu ne te dis pas, tu vas divorcer. Ou euh, l'échec, par, euh, par exemple, euh, voilà, quand ça ne se passe pas bien dans le couple, qu'il y a des choses qui entrent dans le couple qui n'auraient pas dû entrer. Et tu te dis, mais euh, on était plus fort que ça, euh, comment ça se fait que telle chose est arrivée, etc. Et en fait, tu, tu ne... Tu ne... Comment dire Au départ, tu ne te dis pas, oh, telle chose est possible, en fait l'échec peut arriver, ça peut m'arriver mmh, c'est comme toi, ça. quand tu allais à ton examen puisque tu, tout était dans ta tête tout était carré, tout était tout était carré mmh. tu avais tous tes dossiers, tu te disais non là c'est bon, je suis parée et c'est la preuve aussi que souvent hum, on se prépare à réussir mais je ne sais pas comment expliquer ça on se prépare à faire des choses, à avoir un certain type de succès, mais on ne se prépare pas à l'échec mmh. c'est fou en fait wow, on oui. ne nous prépare pas à l'échec, on ne nous yes. dit pas si ça ne marche pas, en fait, comment est-ce que tu dois faire pour te relever je, je, je, Peut-être si je peux me permettre d'apporter une nuance, c'est peut-être pas de se préparer à l'échec, mais d'aider à dédramatiser l'échec. Oui, mmh. ouais, Parce ouais. qu'il euh, peut arriver, et si ça arrive, c'est pas grave. En fait, oui. tu, en fait, tu as la possibilité de, là, de, euh, de rebondir. En euh, fait, ouais. tu as, as eu un échec, mmh. mais tout le monde échoue quelque part. Et Donc je... ça permet effectivement d'anticiper, mm -hmm. mais d'anticiper pour rebondir, pas seulement pour le subir. Oui, oui. Non. non. Pour moi, se préparer à l'échec, ce n'est oui. pas avoir une mentalité d'échec. Oui. C'est-à-dire mm -hmm. que les personnes qui ont réussi, selon moi, ce sont des personnes qui ont été capables de prendre des risques. Oui, quand oui, tu oui. prends des risques, quand tu investis, par exemple, ton argent quelque part, tu as la foi que ça va fonctionner, mais tu n'as pas l'assurance. En enfin, fait, mm -hmm. ce n'est pas sûr, mm -hmm. mais même si ta foi à toi, elle est vivante, euh, se préparer à l'échec, ce n'est pas se dire eh « et si ça ne marche pas ». Ce n'est pas ça, en oui. fait. Mm -hmm. Se préparer, selon moi, à l'échec, c'est se dire « de toute façon, euh, peu importe ce qui se passe, je suis un succès yes. ». Pour moi, c'est ça. Oui, C'est-à-dire yes. que ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Se préparer à l'échec, c'est d'abord, en fait, te former toi, mm -hmm. te forger mm -hmm. toi. Parce que très souvent, euh, ça, si, par exemple, si dans les études, un domaine ne fonctionne pas, ne signifie pas qu'un autre domaine ne, ne va, va pas, pas fonctionner. fonctionner. Certains commencent, et il y en a beaucoup comme ça, qui commencent à faire leur, leurs études de médecine mm -hmm. et qui n'y arrivent pas. Ils se réorientent. Et qui se réorientent. Et ils trouvent autre chose qui est meilleure, qui est mieux, qui leur correspond mieux. Mm -hmm. Et là, il y a eu un échec. Mais on peut avoir deux personnes qui vont réagir différemment. Oui, un ça, qui exactement. va dire, c'est bon, j'abandonne tout. Je ne suis, je suis pas assez intelligent, je suis stupide. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et là, ça va te mettre dans un mood de dépression et tout. Mm -hmm. Et tu tournes en rond comme ça, tu vas tourner en rond. Ou quelqu'un qui va utiliser l'échec comme un catalyseur. Et ouais. la plupart des gens qui ont réussi sur cette terre ont utilisé l'échec comme un catalyseur. Ouais, ouais. je me souviens même quand plus jeune, euh, le fait de redoubler une classe, par exemple, c'était un échec pour les parents. Mais oui, un échec vrai, monumental. Hein. Mmh. Et du coup, bah, les enfants, ils ne voulaient même pas passer en classe supérieure pour eux, mais pour leurs parents. Mmh, Et vrai. moi, je me souviens que j'avais aucun problème avec ça. Alors, j'ai redoublé ma seconde générale, mais à l'aise. <rire> mais, mais quand je vous dis à l'aise, c'est-à-dire que ma mère, c'était déconcertant pour elle que je puisse être autant à l'aise. Et moi, je disais non, je n'ai pas compris. Je ne peux mmh. pas aller en classe supérieure si je n'ai pas compris. Mmh. Donc, moi-même, c'est-à-dire que les profs, j'ai moi-même demandé à redoubler. Mmh. Et oh, c'est vrai que rare, pour, euh, pour, vrai. Pour, pour, pour, pour ma maman, c'était un truc de dingue, en fait, mais cet enfant, elle est même comment et tout ça. Mmh. Mais, et même, j'ai redoublé encore après, mais pour moi, c'était « je dois comprendre ce que je fais mmh. ». Donc, pour moi, ce n'était pas un échec, par exemple, de redoubler, euh, mais pour mes camarades de classe, ça en était un. Hein. Et mmh. moi, j'étais totalement décomplexée à ce niveau-là. Mmh. Donc après, je pense qu'il faut qu'on qu enlève en fait, le regard des gens et qu'on sache en fait, où est-ce qu'on va pour se dire bah, « Non, ça, ce n'est pas un échec pour moi, même mmh. si ça l'est pour toi. Tant que moi, je sais où est-ce que mmh. je vais. En » fait. mmh. mmh. Complètement. Et j'ai même envie de rebondir par rapport à ce que tu es en train de dire. L'échec, en fait, parce que tu as eu la bonne mentalité. Tu t'es dit, en oh, fait, ce n'est pas forcément un échec. Mmh. Et en fait, dans, dans notre société, malheureusement, on a tendance en fait, à vraiment euh, diaboliser l'échec. Alors que l'échec peut être aussi un moyen pour toi d'apprendre. Mmh, Et ça. quand oui. tu as cette mentalité de te dire que oui, l'échec va me permettre en fait de... Je ne vais pas échouer. Je vais juste apprendre. Ça va être une leçon pour moi pour ça. mieux faire. Et quand on voit même, en fait, la plupart des personnes qui ont réussi aujourd'hui, elles ont échoué. Mais ça a été une, une, une façon pour elle de savoir en fait que ce n'était pas oui. le chemin, oui. c'est un autre vrai. chemin que je mm -hmm. dois prendre. Mm -hmm. mm -hmm. bah, je pense qu'à ce moment-là, c'est juste qu'on appelle pas ça un échec, parce qu'en fait, échouer, c'est vraiment rater. C'est ça. Mm -hmm. À ce moment-là, on se dit pas c'est un échec, on se dit bah j'apprends. L'échec. C'est, j'aime bien dire, euh, l'échec c'est l'opportunité de faire mieux. Voilà, tu sais, oui, oui, c'est ça. L'échec est, est l'opportunité de faire mieux. Mm -hmm. et, et en fait, le, le problème aussi, c'est peut-être depuis l'enfance, mm -hmm. tu dois mm -hmm. réussir, tu dois réussir. Mm -hmm. C'est pas mauvais hein, de dire tu dois réussir. Mais je pense juste que quand la personne a échoué, parce qu'en fait, on ne dit pas à la personne, attention, tu peux échouer. Non, parce que là, ça va aussi changer ta, ta mentalité, ça va mmh, aussi mmh, te mmh, donner mmh, une, mmh. un mauvais mindset. Attention, tu dois oui. échouer. C'est mmh. pas ça. C'est plutôt tu dois réussir maintenant. Si l'échec est arrivé, waouh, l'échec est là, t'inquiète pas, tu vas réussir. C'est mmh. ça. En fait, même si as, as échoué cette fois, ça veut pas dire mmh. que tu n'y arriveras jamais. Et puis quand on dit aux gens tu dois réussir. Mais ça ne dit pas combien de fois ils doivent essayer pour qu'ils réussissent. Il mmh. oh. y a des gens qui réussissent yes. au bout de la première fois, d'autres au bout de la troisième, d'autres de la septième. Mais ça, e lui. le plus important, <rire> c'est que la personne, elle réussisse, si, c'est si, que la, la personne, nous elle arrive. Elle, elle, elle, elle, elle Donc je pense que même si on fait face à un échec, il faut qu'on se prépare et qu'on se mette quelque chose dans la tête et que. Mon objectif sera toujours plus fort. Il résonnera toujours plus yes. fort que l'échec. C'est yes. ça. Tu ça. peux échouer ça. vraiment lamentablement, mmh. mais que cet échec ne soit qui résonne jamais en toi aussi fort que l'objectif résonne en toi. Ça, ça doit mmh. pas te faire vibrer puis, de la même manière. Et puis même quand on voit des personnes qui ont atteint cet objectif qu'on veut atteindre, qu'on les voit aujourd'hui avoir une belle vie, profiter, etc., mmh. euh, profiter sur Instagram, on se dit en fait. Waouh, mais en fait, on, est, on, on, on se décourage, mmh. on désespère. Mmh. Alors qu'on ne sait pas, en fait, par quel, combien de ces personnes-là qui sont arrivées aujourd'hui, mmh. combien elles ont échoué, en fait. Mmh. Peut-être mmh. qu'elles ont aussi échoué plusieurs fois, mmh. mais mmh. aujourd'hui, on ne voit que la facette où ces personnes ça, réussissent et jouissent de leur succès. Ça, de elles elles montrent en fait pas, pas, la partie où elles où sont tombées, mmh. tout simplement. Elles montrent juste la partie où ça y est, elles sont arrivées. Mais plutôt que de se décourager, de se dire, ah non, mais elle est arrivée, moi je suis il faut dire, j'arrive. c'est ça. Et même demander des conseils aussi. Pour demander des conseils, il faut être humble aussi demander de personnes des conseils, « Ok, moi j'ai échoué plusieurs fois, toi as, tu, es, tu as réussi par exemple du premier coup, mais comment tu mais as, comment fait as fait ?» Il y a aussi l'humilité passée... qui rentre en compte en fait. Ah, ah, ah, mais mais oui. il, faut, il faut vraiment utiliser en fait l'échec comme, comme, comme une promotion. Oui. Mmh. C'est fou, c'est ce que je viens de dire, mais il faut voir l'échec comme une promotion. Mmh. Ce qui est particulier dans les promos, et là je parle des promos scolaires, quand on dit euh, « c'est la promo de 2019 » ou « la promo mmh. de 2022 », ce qui est particulier dans une promo, c'est qu'une promo, c'est un peu euh, une espèce d'élite, mmh. en fait. Et je pense que chacun d'entre nous, quand on passe par une situation, surtout quand on est en Christ, il faut voir que c'est comme si on vient de se qualifier pour que la main de Dieu agisse dans Amen. notre vie, en fait. Tu vois, si tu as wow. échoué, dis-toi que, en fait, tu es qualifié pour que Dieu agisse dans ta vie. Mm. Tu viens d'être promu, en fait, mm. pour Amen. voir la main de Dieu sur ta vie. Yeah. Tu viens d'être promu pour voir la faveur de Dieu. Parce qu'une personne qui a déjà tout, à quel moment il aurait besoin aussi de... de, de ah, J'ai envie de dire ça. que tu dois être quelqu'un qui est aidé par Dieu, mmh, quelqu'un qui est poussé par Dieu, oui, quelqu'un qui est le Saint manifesté est même, par Dieu. C'est ça, c'est son rôle, c'est nous accompagner. Et c'est même là qu'en fait, Dieu sera vraiment glorifié dans notre vie. En fait, mmh, C'est mmh. quand il voit que OK, euh, tu es faible, euh, tu peut-être que tu n'y arrives pas, mais je vais t'aider en fait. Et mmh. en fait, à chaque fois, le fait que tu as, quand tu vas réussir avec Dieu, ça va déjà prouver au monde que mmh. en fait, j'ai réussi mmh. avec Dieu. Tu vas pouvoir témoigner mmh. aussi. Mmh. Et mmh. puis, mmh. en fait, tu vas pouvoir aussi avoir une révélation de Dieu, mmh. avoir une révélation de sa force, avoir une révélation aussi des capacités, Amen. des dons qu'il t'a donnés. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Et puis, il y a aussi une chose parce qu'on parle quand même de la honte, mmh. c'est que. On fait souvent, enfin les autres aussi, ils font une projection mm -hmm. de ce que nous, nous vivons au travers de leurs propres émotions. C'est-à-dire, mmh. si je vois par exemple Marie-Alexandra qui rate quelque chose, « Ah, oh, mais t'as raté, regarde, mmh. etc. Mmh. » En fait, c'est moi, moi qui projette ce que je pense de sa performance. Mm -hmm. Et souvent, les gens font des projections de leur insécurité, de leur gêne, de leur limitation, de leur propre honte sur nous. Et mm -hmm. on se comporte comme des éponges parce qu'on accepte ça. Mm -hmm. Et du coup, on accepte la honte. Mm -hmm. On accepte l'humiliation. On accepte que ça, c'est un échec. Mm -hmm. Tu vois, la preuve, tu l'as bien dit pour les parents, mais c'était inconcevable que tu puisses redoubler. Mm -hmm, donc mm -hmm. elle a projeté, mm -hmm. alors que toi tu as été blindée en fait ça. parce mm -hmm. que en toi tu étais ah, confiante. Oui. voilà, ça. donc. Il, serait il en faut qu'on qu puisse, euh, mm -hmm. je pense, être aussi sensible par rapport à ça. Mm -hmm. C'est que les autres sont des voix. Mais mais oui. ce qui prime par-dessus tout c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu, c'est la voix de Amen. Dieu, et il faut oui. savoir que l'échec te met dans une situation de faiblesse et oui. c'est vrai. Tu es tu te sens tu te sens juste faible, tu oui. te sens pas capable, tu te sens pas euh, pas utile, tu te sens pas à la hauteur. Donc oui. tu es dans une situation de faiblesse mais j'aime la parole de Dieu justement parce que la parole de Dieu parle de quand on est faible, quand on est dans une situation de faiblesse qui qu va dire dans 2 euh, Corinthiens verset 12, il va dire c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on peut prendre son plaisir ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. alors qu'on yeah. est dans une situation de faiblesse ah, Et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, c'est pourquoi je me plais Mais pourquoi il s'y plaît Parce qu'il n'est pas seul, en fait. Il Amen. dit, Amen. dans les outrages, les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, mm. car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Parce que Christ est avec lui, en fait. Yes. Et c'est pour ça que je parlais d'être promu. L'échec, voit l'échec comme l'occasion euh, mm. l'opportunité pour que Dieu se réveille pour que Dieu ah, se manifeste amen. pour que amen. pour qu'avec Dieu en fait amen. tu puisses être capable d'exploits et le Seigneur ne veut pas qu'on réussisse avec nos propres moyens ça. mais il veut qu'on dépende ça. de lui aussi mm. bon c'est pas la raison pour laquelle tu as échoué bien sûr <rire> mais, <rire> mais si tu échoues et saisis cette occasion alors mm. on va parler de la honte mm. Parce que l'échec ensuite laisse justement place à la honte. Et la honte, on en a parlé tout à l'heure en disant que c'est ce sentiment en fait pénible, pénible, hein, pénible d'humiliation mm -hmm. en fait, qui est beaucoup lié aussi au regard des autres. Yes. Parce que si tu étais tout seul sur ton île comme Robinson Crusoe, tu n'aurais pas honte mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. C'est clair. Tu n'aurais pas honte Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que Robinson Crusoe, euh, il a eu honte que... Que, que la pluie puisse ravager, je sais pas moi, la maison qu'il venait de bâtir. Non, non c est c est il était seul. Mmh, mmh. Il n'y avait personne pour le juger, en fait. Donc voilà, donc il y a le regard des autres. D'où vient la ça. honte Du regard des autres, par exemple. Il vient du regard oui. des autres, des standards des autres, de ce que les autres attendent de nous, ah hum, qui ne sont peut-être pas nos attentes aussi. Mmh, mmh. Et euh, quand on ne parvient pas à y à y, euh, à à y les attentes mmh. des autres, voilà, ça, ça peut être un sujet de honte mmh. et euh, malheureusement ça peut devenir une prison. Mmh, On ça. peut être prisonnier de ce que les autres mmh. attendent de nous mmh. et d'être mmh, constamment ça. dans un sentiment de honte. Et moi j'aimerais juste témoigner très rapidement, mmh. as parlé tout à l'heure de relations qui ont pu échouer, par le passé j'ai une relation qui a échoué mmh. et euh, en fait j'avais tellement honte pour mmh. moi-même mmh. que ça m'a rendu malade. Wow. Ça m'a rendue malade d'une maladie qui était jugée incurable par les médecins et qui me mettait vraiment dans des états pitoyables. Et une fois, je faisais une crise à cause de cette maladie et, le, et, et Satan me dit, tu vas faire quoi maintenant Tu es wow. à terre, tu es honteuse, tu es sale, tu es faible. Mm. Et euh, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Et là, le, le mm. Seigneur m'explique que cette maladie n'a rien de naturel. Mmh. Ce n'est pas tes gènes, ce n'est pas l'héritage de tes parents, mmh. c'est la honte que tu as wow, acceptée, wow. qui t'ont intoxiqué et qui t'ont rendu malade. Mmh. Mais à partir d'aujourd'hui, tu prends soin de toi, mmh. tu t'acceptes, tu t'aimes, tu t'apprécies tu en fait. Mmh, vous voyez mmh, mmh, Et donc, c'est ça, la honte, mmh, mmh, ça fait comme une prison. Et quand vous êtes bloqué dedans, ça peut vous anéantir et vous tuer. Mmh, Méfions-nous de ces maladies... C'est trop bien que tu euh, parles de ça. ça. Est, euh, Tellement épanouissante. C'est trop bien hein. que tu parles de ça. On a besoin d'un peu de mmh. self-love. Ouais, clairement, mmh. clairement. Un peu de self-love. Ah. C'est pas, pas dérangeant. C'est vrai que. Euh, la bible va nous dire, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mmh. mais tu aimeras quand même comme toi-même. C'est-à-dire oui. que le toi-même, ça passe quand même avant ton prochain. Oui, Pourquoi oui, oui, oui. Parce que si tu ne t'aimes pas de la bonne façon et si tu ne prends pas soin de toi de la bonne façon, comment tu vas prendre soin de l'autre et, et quand on parle de honte, peut-être que vous vous dites, mais c'est quoi le rapport avec le fait de prendre soin de toi La honte, c'est un sentiment, c'est un mmh. sentiment toxique. Mmh. Tu mmh. te rejettes toi-même, voilà. tu es dégoûté mmh. de toi. Mmh. Mmh. Et je voudrais je juste préciser très rapidement, c'est que, tu vois, ce sentiment de honte, c'est pas par rapport à l'autre personne. Mmh. Hein. C'est clairement par rapport à moi et ma mmh. propre performance. Mmh. Comme on se disait, bah et pas arrivé au bout mm -hmm. alors tu as ce sentiment d'échec qui après laisse place mm -hmm. à la honte mm -hmm. donc tu vois j'avais ce lien là avec euh, mm -hmm. la honte et, et je ne m'appréciais pas je me rejetais mm -hmm. donc c'est ça prendre soin de mm -hmm. soi et comme tu dis le self-love c'est un antidote mm -hmm. et ça, en, plus, en plus même je pense que c'est même ouais. fait dans ce que tu dis je pense que c'est même puissant pour le diable c'est vraiment une arme puissante pour le diable parce que la personne en fait du coup va peut-être être amenée à se détester à, comme, oui, à se reprocher des choses et, et du coup, coup bah, comme tu l'as dit elle pourra pas forcément aimer les autres aussi et euh, à sa juste valeur et donc ça. ça va la pousser oui. en fait le diable pourrait même utiliser la honte pour mm -hmm. pousser cette personne à s'isoler en fait mm -hmm. à s'isoler afin qu'elle soit encore une proie encore plus terrible parce que à partir du moment où tu es éloigné du troupeau, où oh. tu es éloigné des oh. autres tu es encore plus une proie tu pour le diable, tu, tu es la victime, donc, tu, tu, es tu es la punching du diable tu es la, la viande et ça t'empêche même d'être l'instrument que le seigneur veut que tu sois en fait parce que quand tu es dans ton coin, quand tu es isolé, oui, oui, oui, oui. tu ne peux pas justement donner ce que tu as à l'intérieur. Tu ne peux pas donner ce que, que le Seigneur a mis en toi pour les autres, oui, en ça, fait. Oui. Parce que tu es isolé, tu refuses de sortir de ton mm -hmm. coin. Tu as honte. Tu es, tu es paralysé en fait. Alors ouais, que tu, tu as des choses à libérer. Là, Clairement, et, tu et puis, y a pas, pas que ça. C est c est clair. Clair. Il y a d'autres domaines de la vie. Mm. Oui, voyez la honte Ça aussi, ça te focalise sur un truc. Mais oui, on ne peut pas rater dans tout dans la vie. C'est ça. Même si t'as l'impression de tout rater, mon cher, tu arrives au moins à respirer. <rire> tu arrives au moins à inspirer oui, et ça, à expirer. Mmh. -à -dire Première que tu as, voilà, tu oxygènes <rire> tous les organes de ton mmh. corps. Il y a le souffle de vie en toi. C'est quand même une chose que tu fais non, bien. Ouais, ouais, ouais, tu ouais, ouais, respires ouais, bien. Ça veut oui, dire qu'il y a de nouvelles chances. Pardon. J'ai aussi envie de dire justement par rapport à ça, tout ce qu'on peut, le fait qu'on qu qu accepte aussi ce que les gens peuvent nous dire, mmh. ça vient aussi d'un problème du fait. On ne va pas s'aimer parce qu'on ne se connaît pas non plus en mmh. fait. Mmh. On ne mmh. sait pas en fait qui, quelles sont les capacités parce que la honte va aussi venir de là. Mmh. On va se dire que. Je vais accepter, peut-être, tout à l'heure, tu as parlé du fait que je reprojette, en fait, ce que moi, j'ai à l'intérieur de moi. Bah, je vais l'accepter parce qu'au final, je ne sais pas qui je suis, voilà, en je fait. Je ne connais pas. Tout simplement. Et c'est, et c'est aussi là où c'est important de, bah, de pouvoir se rapprocher de Dieu. Mmh. Parce que au travers des, de, de l'image qu'on peut avoir, on va se dévaloriser. Mais en fait, Dieu ne dit pas de toi, en fait, que que, que tu dois avoir honte, que tu es incapable, en fait. Il mmh. dit de toi que tu es capable, qu'il a mis des choses en toi mmh. et qu'il y a des choses vrai. qui doivent sortir. Yes. Malheureusement, en fait, à cause de cette honte-là, eh ben, on, on, on empêche, en fait, la... Le, la voix de Dieu, en fait, pour quelqu'un, pour d'autres personnes, en fait. Mmh. Même le fait parce que, en fait, fait ça amène le fait qu'on soit focalisé sur soi-même. Ah, c'est ça, c'est ça. Qu'on qu soit focalisé sur soi-même. Et mmh. ça, et ça empêche même Dieu de se mouvoir, et ça empêche même ça t'empêche même de renoncer à toi-même, mmh. alors que Dieu en fait veut t'utiliser. Mais il faut d'abord yes. que tu renonces à toi-même, mmh. donc il faut que tu te, dé te défocalises de toi-même pour te focaliser sur mmh. d'abord les besoins de Dieu, mmh. parce que des fois on voit pas les besoins de Dieu, on est tellement sur nos propres besoins, etc. qu'on mmh. voit pas ce que mmh. Dieu veut faire mmh. avec nous, ce ça. dont Dieu a besoin en fait. Mmh. On fait l'énoncé qui... de tout ce qui va pas, alors ça. que à côté, quand mmh. on regarde bien, parfois il y a plus mmh. de mmh. choses mmh. qui mmh. vont. Comme ça. Daphné, elle a dit, mais déjà le simple fait de respirer, en fait, pourquoi Dieu t'a fait la grâce, en fait, de te réveiller aujourd'hui, c'est que tu sert à quelque chose ça. en fait, mmh, tu vois, mmh, tu as wow. peut-être raté quelque chose hier, mais pourquoi Dieu a permis que tu te réveilles mmh, ce matin mmh, Parce qu'il a besoin de toi. Et si on commence déjà la journée comme ça, on va se dire, ok, et là, il faut faire la liste de ce qui va, yes. plutôt que de faire la liste de ce qui va, qui ne va pas. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un à, à, en fait, vous avez parlé de beaucoup de choses, de la projection, de se dévaloriser de son identité, et j'aimerais ici vraiment expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est que... Euh, très souvent, la honte est aussi liée en fait, à, euh, aux valeurs qu'on croit avoir ou aux valeurs qu'on nous a transmises. Mm -hmm. Par exemple, si tu as grandi dans une famille où on n'échoue pas, avec nos parents qui nous disent toujours, moi, j'étais à l'école, ah, ah, moi, à ton âge. Les choses qu'on ne peut même pas On a jamais l'épreuve en plus. C'était <rire> toujours eux les meilleurs ah, de oui, la oui, classe, c'était toujours eux qui, qui, voilà, ils ne faisaient pas de bêtises et mm. tout. Et puis toi, tu arrives là, c'est comme si c'est toi qui apportes la honte dans la famille. Oui. C'est comme si c'est toi qui viens briser, en fait, les mm. bonnes valeurs qu'il y avait dans cette mm -hmm. famille. Et là, j'aimerais vraiment attirer ton attention pour te dire que... Euh, on peut te donner des valeurs tu peux recevoir des valeurs de ta culture de ta famille de ton mais les valeurs qui euh, qui sont des valeurs sûres sont les valeurs du royaume de Dieu Amen. ce sont les valeurs du royaume de Dieu c'est important moi j'aime beaucoup ma famille mes parents mais faites attention à comment vous vous bâtissez parce que oui. les valeurs les plus sûres qui vous emmèneront en fait à réussir à coup sûr oui. ce sont les valeurs du royaume de Dieu ce ne sont pas les valeurs basées en fait simplement sur notre expérience familiale oui. et c'est important du coup de chercher à modifier ses valeurs parce que euh, tu peux connaître ton identité en Christ parce mmh. que tu es chrétien, mmh. mais en fait avoir un mauvais système de valeurs. Mmh. C'est vrai. Tu es chrétien, mais ton système de, de valeurs, de pensée, mmh. en fait n'a pas été renouvelé en fait. Mmh. C'est pour ça que tu dois constamment, régulièrement être transformé mmh. dans, ton, dans le renouvellement de ton intelligence Amen. parce que tu ne dois pas dépendre des valeurs en fait, qu'on te présente. Et, Et voilà. si tu dois te focaliser sur les valeurs du royaume, ce qui est sûr, c'est que Dieu a dit tu réussiras, tu n'échoueras pas, tu seras la tête et dans la queue c'est déjà ça. fait ça c'est c'est une Amen. valeur Amen. une valeur spirituelle c'est mm. que tu es né pour réussir Amen. et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as l'impression que tu es en train de ramer mm. que ça signifie en fait que tu as échoué d'ailleurs hey, <rire> jésus sur la croix donnait l'impression à tous les autres qu'il avait échoué. Oh, Comme ça, ça, ça. la croix chanvre, de jésus ça. il y a 2000 ans et quelques mm pouvait donner l'impression aux gens mmh. qui étaient en face de lui, mais... Ça. Ah mais finalement... « Le roi des Juifs, le mmh. Fils de Dieu, il est sur la croix, mais il a échoué. » échoué mais, bon mais non, non, vrai, il fallait qu'il passe sur pas la place. croix, il fallait qu'il aille au tombeau, il fallait qu'on ferme le tombeau, Amen. il, fallait, qu le tombeau. Wow. il yes. fallait que tout le monde l'oublie oh. pour mmh. que le troisième jour, j'aimerais prophétiser yes. sur quelqu'un, « il y a un troisième jour Amen. qui arrive Amen. pour ta vie, pour yes. tes yes. études, pour mmh. tes relations, mmh. pour ta carrière. » Il y a Amen. un troisième jour qui arrive, mon mmh. ami, mmh. et par moment on va t'oublier. Être la honte de la famille, c'est ce moment où on ne parle plus de toi. C'est mmh. ce moment mmh. où tu yeah. n'es plus intéressant. Oh. Mmh. Tu as un endroit, mais tu n'es plus intéressant parce que tu as ça a échoué. Mmh. Les autres ont réussi, mais ce n'est pas grave. Va dans le tombeau, va dans le tombeau. va dans le tombeau, va dans la tombe, va dans le lieu où personne ne te voit, mais Dieu te voit. Amen. Amen. Ça. Et j'aime voilà. beaucoup qu'on puisse vraiment recentrer la parole de Dieu euh, vraiment au cœur de notre discussion parce que euh, j'aimerais aussi sensibiliser tout un chacun à euh, mmh. sa manière de méditer et de comprendre la parole de Dieu mmh. la Bible ne dit pas simplement vous allez réussir mmh. il dit vous êtes plus que vainqueur mmh. mmh. c'est vous l'êtes mmh. donc avant d'être un projet qui réussit tu es déjà toi-même plus que vainqueur c'est ton mmh. identité mmh. Mmh. donc il faut mmh. que nous puissions nous dissocier de ce que nous faisons mmh. Mmh. parce que ce que tu es va déterminer ce que tu feras mmh. Mmh. si tu réalises que mmh. je suis plus que vainqueur à un moment donné, ça. ce que tu feras sera la ré mm. la réussite. En fait, tu vas réussir, ça, mais oui. tu n'es pas une réussite. Vrai. Tu es plus que vainqueur. Mm. C'est au-delà. Et en ça, plus, c'est plus au -delà. que vainqueur. Mm. Mm. C'est au-delà mm. de la victoire. Mm. Et mm. c'est ce que tu incarnes, mm. c'est ce que tu es, c'est ce que tu mm. représentes mm. sur cette terre. Mm. Alors, dissocie-toi de ce que tu fais. Mm. Mm. Dissocie-toi de l'échec. Parce voilà. que justement, regarde wow, ce que tu viens de fort. dire. Je mm suis. Euh, tu es plus que vainqueur et forcément, tu vas manifester la victoire. Oui. Mais oui, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mm. Il a dit qu'il était la vie avant d'aller dans le tombeau. Comment quelqu'un qui va mourir mmh. va déclarer qu est avant qu'il ait la vie Donc, ne t'arrête jamais le... de dire « Je suis plus que vainqueur, mmh. je Amen. suis victorieuse. » Parce qu'au bout d'un moment, même si tu es dans l'échec, la victoire va finir par se manifester. Amen. comme c est c est Jésus. Ça, Jésus alors qu'il a déclaré avant d'aller dans le tombeau, il est leur a ça. dit « Je suis le de la vérité, la vie. » c'est moi. la mort, le dernier ennemi, il n'a pas pu le retenir dans le séjour des morts. Il a été obligé de réussir. Et tu sais, Daphné, j'aime trop. J'aime trop parce que Jésus, quand il va citer ça, il va pas dire je suis la vie, le chemin et la, la, la vérité. Il va dire je suis le chemin, la vérité et la vie. vie. Ah la vie est en dernier. Est je dis même si ta victoire arrive en dernier, ça tu es plus croire. que vainqueur. Oh. Même si ta victoire arrive en dernier, tu ça. es plus que vainqueur. C'est pas parce que tu es dernier que tu es mmh. le moins intéressant. Mmh. Euh, je dis souvent à mon GR, qu'il faut lire la, le, la Genèse, la création. Mm. Le ciel, la terre, euh, les arbres, les, tout ça, les poissons, etc. Adam, il arrive en dernier dans mm. le plan de la création, mm. mais c'était l'élément le plus important. Oui, C'est pas mm. parce que tu arrives en dernier que tu es le moins important. C'est pas parce que tu arrives en, en dernier qu'il y a moins d'impact et il y a moins de puissance. Mm. Mais bon. Soyez les premiers. Mais <rire> mais de toute façon, ils sont obligés d'être les premiers. Qu'est-ce que la Bible dit Soyez les Vous serez les premiers et non pas les, les derniers. La la tête <rire> tête alors, la pression, ça On est, est d'accord. Ah, mais Amen. on est en train de vous rassurer. On rassure ouais, quelqu'un mm. qui s'est retrouvé en dernière position. Ouais. Ce n'est pas parce que tu es en dernière position que tu es dévalorisé, yes. que tu n'as plus de valeur. Mm. Le pasteur Paulette aime prendre l'exemple d'un billet de 50 euros. Je prends le billet de 50 euros, je le froisse, je le piétine, je saute dessus. Est-ce que si je te donne 50 euros, tu as refusé Non on bien, va déplier, on va repasser. C'est je prends. Mais ça va mais acheter oui. ce que je veux. Bien sûr. C'est tout C'est important. Oh, et wow. puis, même wow. rester focalisé aussi, en fait. Amen. Rester focalisé sur le but, l'objectif. Ok, qu'est-ce que Dieu veut que, que mmh. je fasse mmh. mmh. Est-ce que le plan de Dieu est que je fasse ça Ok, c'est pas grave. Mmh. Même si j'échoue plusieurs fois et que mmh. même les gens m'oublient, les, les, les gens me mettent de côté, me rejettent parce que voilà, je fais que d'échouer, mais c'est pas grave. J'avance, je décide d'avancer. En fait, peu importe ce que les autres disent de moi, peu importe aussi ce que je vois. Peut-être que euh, le pro lorsque je vois le projet, il y a pas mal de choses difficiles et challengeantes pour mm -hmm. moi, mais j'y vais quand même. Mm -hmm. J'y vais quand même parce que je, parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que je vais y arriver. Donc forcément, ça. je continue, Amen. je persévère. Et je qu Il qu'il faut apprendre à renommer les choses. Mm -hmm. Parce que si tu appelles ça mm -hmm. un problème, ça mm -hmm. va devenir un problème. Si tu appelles ça un échec, alors ça sera un échec. Mm -hmm. Moi, je me souviens que quand je suis, quand je suis arrivée à l'église, en fait, ma démarche, c'était... mais Ok, Seigneur, tu existe, mais pourquoi ma vie, elle est comme ça, en fait mmh. Donc, à partir de là, je me suis vraiment centrée sur Dieu. C'est-à-dire, mmh. j'ai fait mes 40 jours de jeûne toute seule. Mais tout le monde me regardait chez moi, genre, mmh, la et puis Tu vois, <rire> ils sont là, ils font des brunchs et tout. J'étais là, non, je ne vais pas manger. Parce que j'avais mon objectif en tête, c'était vraiment chercher la face de Dieu et vraiment le trouver, en mmh. fait. Parce mmh. que je ne pouvais pas concevoir que, mais non, Dieu existe et ma vie est aussi pitoyable. Mmh. Pas pitoyable par rapport aux autres, mais pitoyable par rapport à moi-même. Et j'avais la que je devais accomplir des choses mais je n'y suis pas il y a un problème mmh, donc j'ai cherché la face de dieu très bien ensuite je me souviens que bah après voilà je suis arrivée à l'église et, etc je commence à faire mon petit bout de chemin et J'écoutais pasteur Yvon prêcher oui. et ensuite il y avait un temps de louange et d'adoration et j'étais dans la joie, j'étais dans ma chambre, j'étais toute seule et le Seigneur me dit, et c'est là que le Seigneur m'appelle la victorieuse, yeah. Yeah. Ouais, la victorieuse et depuis ce jour-là c'est mon petit nom, la victorieuse C'est c'est vrai, et Amen. ça ne dépend pas de ce que je suis en train de vivre en fait, j'ai ah, juste renommé, c'est-à-dire Dieu ouais. redonne un nom en Amen. fait oui. En oui. même dans wow. la Bible quand on regarde, wow. Abraham c'est devenu Abraham, c'était pas son nom oui. avant, oui. en fait il a renommé. Mmh. Parce que c'était une autre personne. Mmh. Simon est devenu Pierre, en fait. Donc, c'est ça, ça, il faut renommer les saints renommer les autres à, à déclarer. Ça. Mais est Parce ça. que en fait, le fait que tout le monde voit la victorieuse, des gens en fait, autour de toi vous vont commencer taper, à taper comme ça. Oui, oui, ta vie, correct, et ça, ça va être la déclaration sur ta vie et ça va s'accomplir. Ça me fait bizarre que tu m'appelles. Et hey, hey, la victorieuse, oui, oui. <rire> <rire> Je Et <me reçoit, rire> <"Hey>, la victorieuse. <rire> ce, ce qui est bien dans ce que vous avez dit, tu vois, dans le fait de se refocaliser, de se recentrer sur ton objectif. Mais te recentrer également sur Dieu. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout cela, se refocaliser sur l'objectif et se refocaliser sur Dieu, va vous demander beaucoup d'énergie. Mmh. Il y aura de l'énergie physique à dépenser parce que tout dépend quel est l'objectif que tu mmh. as à atteindre. Et mmh. il y aura un, un objectif, euh, euh, comment, l'énergie spirituelle à dépenser. Mmh. C'est important mmh. que euh, tu comprennes que derrière chaque victoire ou Derrière chaque échec, il y a une énergie spirituelle. Oui. Mmh. Derrière chaque victoire ou derrière chaque échec, il y a une énergie spirituelle. Il y a une influence mmh. spirituelle. Mmh. Et donc, c'est important que tu saches te refocaliser, te recentrer. Se refocaliser, c'est aussi ignorer tout ce qu'il y a autour de toi. Amen. Se refocaliser, c'est aussi... Oubliez le passé. Dieu, Les choses même. anciennes sont passées. Ma Voici, même. toutes choses, choses sont devenues, devenues nouvelles. nouvelles. Mmh. Tu acceptes la nouveauté. Mmh. Tu acceptes. Et Dieu est dans la nouveauté. Dieu aime la nouveauté. Dieu mmh. aime l'innovation. Mmh. Il renouvelle chaque chose. Il, il renouvelle ça chaque, chaque matin. matin. Voilà, ces ouais. mmh. bontés ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Il est renouvelle chaque matin. Ma tu mère. acceptes que Dieu renouvelle. Tu acceptes que Dieu te repositionne, parce qu'il mmh. s'agit wow. de ça. Mmh. Quand tu as échoué. Ce n'est pas que tu es un échec, c'est simplement que tu es sorti de ta position mmh. et qu'il faut se repositionner Amen. dans Amen. ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Yes. Comment tu te repositionnes? Mmh. Tu commences à prier, tu fais un jeu et prière, tu Aha. te focalises sur ce Bombard. problème, tu bombardes. Et quand tu finis ça... Tu te mets en action, tu te mets en mouvement, tu mets en place un plan d'action sur « Ok, comment je fais désormais pour réussir ?» Et éliminer les choses toxiques aussi autour. Ah mmh. oui, parce que si les tu Les choses décides. et les gens. <rire> et encore, faudrait-il le reconnaître ces choses-là choses, parce que parfois, on ne se rend pas compte que c'est justement peut-être ton ami qui est là, là, qui te tire de l'autre mmh. côté alors que toi, tu veux aller là-bas. De toute façon, mmh. si tu veux te refocaliser, il va falloir enlever. Oui, mmh, c'est ça. Ça. ça. Il faut être mobile. Il faut bouger. Et la Bible dit que l'esprit du Seigneur se mouve au-dessus des ah, eaux. Oui. Amen. Donc il, est, il y avait un mouvement là qui était mm, en fait en train de préparer cette merveille qu'est la création. Mm. Donc toi aussi si tu veux des merveilles, des exploits, tu dois être mobile, tu dois savoir bouger, tu, savoir bouger. tu es tombé mais tu te relèves, rien que yes. le fait de se relever, c'est un mouvement, hein. un mouvement. Mm -hmm. cette fois le juste même tombe, ramper. cette fois te il, te se même il se relève, mmh, même en, en rampant, rampant on, on ira au, au ciel, elle, Alors, mmh. même en rampant tu vas réussir oui, oui, en fait, l'échec n'est pas ton partage, l'échec n'est pas l'héritage que Dieu te donne, c'est pour cela que tu dois avoir l'assurance et tu dois relever ta tête et aller au-delà de la honte parce que l'échec n'est pas ton héritage. Si tu restes dans la honte, tu acceptes les pensées du diable. Exactement. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que euh, le sentiment de honte, c'est un sentiment qui est diabolique mm -hmm. et Absolument. qui est né, qui naît de la culpabilité mm -hmm. d'avoir mm -hmm. échoué. Mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. Et quand tu acceptes ce sentiment, tu laisses Satan régner dans ta vie. C'est ça. Voilà. voilà. Mais c'est voilà. un mensonge, hein. Les sentiments, il s'est pas que dans le cadre euh, amoureux. Hein, les, senti que les sentiments. Les sentiments voilà. Non, non, non. non. C'est même dans le cadre de la honte aussi. C'est un mensonge. Il faut sévèrement réprimer. Amen. Et, Amen. Euh, Amen. Et, et, et au oui. nom de Jésus, nous déclarons maintenant que tu es libre de tout sentiment, Amen. de Amen. culpabilité, de honte. Amen. Je déclare Amen. dans le nom de Jésus que tout ce que tu fais réussit Amen. maintenant. Amen. Je déclare que tu es consciente de ton identité oh, en Christ. Oui. Et et je déclare que si tu ne connais pas le Seigneur, il se révèle à toi. Mmh. Et désormais, mmh. tu marches avec Jésus et tu es de plus en plus consciente que tu es né pour réussir et non pour échouer. Amen. Je déclare Amen. que tu ne seras pas la honte de ta famille, mais tu es Amen. la solution. Amen. Parce que Amen. la Bible dit, vous Amen. êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Yes. Et au nom puissant de Jésus, dans ta famille, on ne comptera personne avant toi. Je Amen. déclare au nom puissant de Jésus, quand on donnera un héritage aux autres, Amen. il y aura une part pour toi, Amen. parce que tu n'échoueras pas, parce que tu Amen. ne perdras pas ce Amen. que le Seigneur a voulu déployer Amen. dans ta vie Amen. au nom puissant de Jésus, je déclare qu'il y a l'Esprit de Dieu Amen. qui vient se mouvoir au-dessus de tout ce qui t'appartient, qui vient se mouvoir au-dessus de tes études, de ta carrière, de ta famille, de tes relations de, de tout ce que tu possèdes l'Esprit de Dieu se meut et tu sais, hein, l'Esprit de Dieu peut se mouvoir même quand il y a des ténèbres, ça n'empêche ah, pas à l'Esprit de Dieu de Amen. se mouvoir Amen. et je viens Amen. à cause de cet esprit et je viens maintenant déclarer la parole pour que tu sois libre de tout échec au nom Amen. de Jésus, Amen. je déclare que ce que le diable avait contre toi et contre ta destinée yes. est maintenant Amen. brisé, Amen. je déclare que ce que Satan avait contre Amen. toi ce que Satan retenait contre toi Amen. Est, Amen. est maintenant relâché au Amen. nom de Jésus, Amen. je libère la grâce pour Amen. réussir, Amen. je libère l'onction pour Amen. le succès Amen. tu es un succès, tu es plus que vainqueur Amen. au nom de Jésus au nom puissant de Jésus tu Amen. vas aller au-delà de tout ce que tu peux yes. penser ou imaginer, le Seigneur Amen. va t'étendre et le Seigneur va te le Seigneur te garantit Amen. la victoire partout yes. où tu vas, tu Amen. es victorieux, Amen. tu es libre l'onction de Dieu est disponible pour toi l'Esprit de au Dieu de est Jésus. là pour toi en train de Amen. se mouvoir Amen. sur tout ce qui t'appartient tu Amen. vas réussir Amen. Dans le puissant nom de Jésus, c'est ce que nous déclarons pour ta vie aujourd'hui. Amen. La puissante confession, merci à oui. savoir. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup allélo, les filles, nous allélo. sommes arrivés au terme. Oui, ça, ça finit là. trop vite. Ça ah. Finit... Ah. <rire> des... Je ne vous ai pas rendu compte. Hein. Pas hein. non, parce que non, je je vous tout. voyais là. Vous étiez déjà prête, ouais. mais voilà, on... c'est un thème juste formidable. Oui, Et euh, je sais que quelqu'un est édifié ce soir. Vraiment, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. N'hésitez pas même à repartir sur cette vidéo. Dites-nous en fait ce que ça vous apporte. Qu'est-ce que ça vous apporte cette émission. Mmh. On veut le savoir et il faut savoir aussi que ça nous encourage beaucoup parce mmh. que ça met en avant les vidéos produites par Évangile TV et sachez yes. également que vous avez la possibilité ben, de soutenir la chaîne Évangile TV mmh. en donnant des dents en cliquant sur le lien qui est juste en dessous du player. Player, mmh. player, player. player. Ben, C'était une belle émission. Oh, hein. Oui, wow. très belle, très ouais. bonne. Amen. Très très amen. Amen, amen, amen femme sorte. Amen. Oh, yes, yes, yes, yes. yes. Dieu dit dans sa parole, j'ordonne que tu sois puissante. puissante. Et nous, on rajoute <rire> Voilà. <rire> en tout cas, soyez bénis, soyez richement bénis dans vos familles. Vous savez, j'aime bien cette petite période. On est en novembre et, et on sent que les fêtes approchent. Oui. C'est le temps, c'est mm. le moment, non seulement de passer du temps en famille, mais aussi de pratiquer un peu de self-love. Ça va vous faire, mm, du, ça. Oui. Ça va vous faire cadeaux, du bien. Ça va vous faire du bien. Faites-vous des cadeaux à vous-même, déclarez des paroles valorisantes sur vos vies et vous allez voir, le Seigneur va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Amen. Amen. Voilà, c'était le Pasteur Grasse avec les Boss Ladies. Yeah. Merci d'avoir regardé cette Merci. émission. À bientôt. Nous disons à bientôt. Ciao, no bye. Bye. bye. bye. bye.